et bandeau Shalom mes bien-aimés qui me suivaient sur lesavertis.net sur notre chaîne YouTube Les Avertis. Ah, ça faisait un bon moment que je n'ai pas pu tourner des vidéos. Cela était dû à, comme comment je l'appelais, une retraite forcée. Dieu a permis à ce que nazala un peu, nan moi mi nous avons l'imperial, ou bien nous la na possibilité de tourner la vidéo. C'est ainsi que nous rendre gloire, nous rendre grâce à nous, nous a permis nous enseigner à pour nous enseigner à mususu à à à et à une nouvelle force une nouvelle inspiration pour nous continuer Moussa na tanyonso na pasaki bande merci beaucoup de tout cœur d'ailleurs même euh, merci na ba, appel na bino, na ba message na bino. Vous savez, euh, il hein, euh, ko euh, sa y a un bon moment, comme je suis un passager, tout ça, c'est un bon moment. Il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a des difficultés, mais il y a un bon a un bon moment. Chaque fois que nous venons devant, il y euh, une occasion pour toi, c'est lui ou celle qui me suit, de prendre ces messages au sérieux. Pourquoi Parce que nous avons une capacité yako en contact direct, en contact euh, sans filtrage, n'est-ce pas, à Yeshua. Puisque ceux qui ont mon anzambe, ceux qui ont mon anzambe, ceux qui ont mon anzambe, ceux qui ont mon anzambe, ceux qui ont ont mon anzambe, ceux ce qui ont ont qui ont Absent sur euh, la toile ou bien carte YouTube, tout ça. Et, na, bah, mou, vorma, il faut chaque que je de de façon que il y a en parole il comme tout n'a pas bonne question par rapport à relation à la relation à naba tout, tout ça et cela fait que ceux qui osent ça la avancer n'est-ce pas de gloire en gloire que Dieu vous bénisse oignons euh, tout à ceux qui possibilité à quoi ça le message to ko tout to bengangai na qui absent nakati, est ce pas y a, euh, donc y a, ba, toi, nakati, y a ba, youtube tout cela mais là là là par la grâce de Dieu toujours vivrement vraiment, uh, te continuer Moussa Nabiso euh hebdomadaire pourquoi pas euh, euh, donc plus fréquent que avant les sous -sous par rapport à ma caste nous en ba biso peu par moyen nous en disposé disposer les bosons je bénis euh, toute euh, personne qui va réellement suivre cette vidéo na zakotika momenton se te passer na ma en kolo. « Seigneur, nous te bénissons car nous croyons que c'est toi qui permets des choses dans nos vies. C'est toi qui permet, qui donne aussi des messages pour que nous venions avec ces messages pour partager à nos frères, à nos sœurs, Seigneur. daigne mon Dieu, recevoir ces instants. Sois avec nous et dirige-nous par ton esprit. En ton nom, Yeshua, nous devons ainsi prier. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, soit euh, exalté. Euh, par rapport à ces titres, ces thèmes que vous, vous voyez, vous euh, remarquez déjà, je vais dire, dans l'écran, il y a des thèmes Comment détecter une secte Première question. Et puis, les possibilité, comment en sortir Comment sortir de là Comment sortir d'une secte euh, Ces messages, je pense que, euh, comme d'habitude, comme je vous dis souvent, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va nous diriger, au fait. Mais du moins, euh, je m'aimerais à ce que Moutounyon soit au Kangaï, au comprendre ngaï. Pour ceux-là qui ne parlent pas le Lingala, encore une fois, si ce thème vous intéresse, écrivez-nous. Les mails sont là, le numéro de téléphone est là, écrivez-nous, si ce thème vous intéresse. Puisque je veux plus parler en Lingala qu'en français. Mais de fois, il euh, y a de nos frères qui, quand je parle avec, je fais avec toutes ces deux langues, ils comprennent quand même. Mais si tu, tu es vraiment intéressé, euh, écris-nous. Nous allons peut-être faire une vidéo à part par rapport euh, à ces thèmes euh, sur les sectes. Voilà. Donc, euh, le titre est là devant vous. Comment détecter une secte et comment sortir de là. Comment sortir de là. Um, oui, le Seigneur est merveilleux. Il uh, nous aide à détecter, à comprendre des choses um, vite, par rapport peut-être à d'autres gens, par rapport peut-être à d'autres frères ou sœurs. Quand je dis « biso, je dis « toi », je dis « moi », je dis, dis « celle-là » ou « celui-là ». Nzambé, grâce, détecté. Babisika Il y a une secte en Chine. D'abord, commençons par cet exemple-là. Une secte en Chine, je vais vous donner le nom. Cette secte, la secte s'appelle. L'Église des Dieux Tout-Puissants, c'est une secte. Peut-être beaucoup vont s'étonner, peut-être beaucoup vont um, s'interroger pourquoi est-ce que Nazobenga, cette secte, Église des Dieux Tout-Puissants, ah ben oui, elle est secte. Je vais vous donner mes explications par rapport à ce que le Seigneur nous a montré. On secte, ouana Il euh, y a de sectes plus dangereuses, très dangereuses. Et il y a aussi d'autres sectes qui basent couverture moko boye apparente. Nous vous avons dit qu'il y a des ali, ali bagamanzambi sur tous ce que vous buvez parce qu'au père ça m'engage sur les bousso l'Église des saints des derniers jours, l'Église de retour de Jésus-Christ, l'Église bonabo tout ça, ils veulent, n'est-ce pas, vous attirer par rapport à ces dénominations. Vous allez vous étonner que le Seigneur Yeshua n'a pas laissé une quelconque dénomination. Posez-vous cette question, pourquoi Pourquoi le Seigneur Yeshua n'a pas pu laisser une quelconque dénomination vous savez combien de prophètes de Dieu, à l'époque des enfants d'Israël, ont détourné le message, ont détourné, n'est-ce pas, la doctrine donc, de Yahweh, pour, n'est-ce pas, servir, je veux dire, les étrangers. Pourquoi Puisque l'homme est comme ça. Vous, Voyez-vous, il y a euh, une partie de l'histoire des enfants d'Israël lorsque Moïse se trouvait donc à la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé Les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, balingi veux dire, je veux dire, de statues, à donner gloire euh, à des choses, de bois. D'autres même prient des pierres. Pourquoi Puisque l'homme en soi, il a la soif de l'adoration, mais comme il n'a pas la foi, comme il n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme se perd souvent. Dans le que l'Église de Dieu Tout-Puissant, c'est une secte, mais bien enveloppée, comme aussi l'Église catholique, c'est une secte bien, euh, euh, bien organisée. Comme aussi des témoins de Jéhovah, ce sont des sectes répandues partout dans le monde. Ils gagnent de marché. Comme des mormons ce sont des sectes au même niveau que, que des scientologies. Donc ce sont des sectes. Maintenant, comment reconnaître une secte D'autres diront qu'une secte, c'est une pensée. C'est un courant de pensée. Je ne veux pas aller dans l'étymologie du mot secte qui vient de secteur ou bien sélection. Mais ce je, n'est je, pas ça notre problème. Notre problème, c'est le, le sous-bassement de, hein, de cette structure. Toute chose ou bien toute secte, il y a une idéologie, une idéologie, ça dit, ce n'est pas une définition, mais c'est au en fait je suis en train de vous expliquer comment sectes organisé. Une secte a toujours une idéologie à Moutou. Et je pose des, des, de, de, souvent des questions, je me dis, comment une personne comme Paul, laissons d'abord Paul de côté, prenons Jean, qui même posait sa tête sur les cuisses de Yeshua. Pourquoi est-ce que Jean n'a pas fait n'est-ce pas, une dénomination en son nom. La question qu'il faut se poser, pourquoi Jean n'a pas laissé des disciples à lui euh, Quand je dis Jean, ici, je, je, je, je me je sous-entends de Jean, n'est-ce pas, euh, euh, Jean, euh, les disciples, en fait, le disciple de Yeshua, puisqu'il y avait Jean, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait son courant à lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent des gens, des hommes, des groupes qui s'appellent, qui se disent des, des baptistes, qui viennent, n'est-ce pas, de ces dérivés-là de Jean. Et pourtant, même Jean lui-même, il dit qu'il n'était pas la lumière, mais il était venu, n'est-ce pas, pour présenter, pour annoncer, pour nous, nous, nous, nous présenter la, la, la lumière qui était Yeshua. Pourquoi Puisque est Jean profitait de cette lumière. Souvenez-vous dans le livre de Luc, lorsque... Marie, la mère de Yeshua, vient, n'est-ce pas, pour visiter sa sœur, Élisabeth, euh, qui était enceinte de, de Jean-Baptiste, hein, la grossesse de six mois. Quand Marie est entrée, est entrée dans la maison, à Pessimbote, et pas, n'est-ce pas, il y Élisabeth. Moi, Jean-Baptiste a tressailli des gens. Pourquoi Même la voix seulement de Marie a fait que la sémence qui était en Marie, n'est-ce pas, C est ni et na dans Jean-Baptiste. C'est pour dire que non, lui, il était inférieur de Yeshua. Comme Yeshua est Dieu, comme Yeshua est sauveur, Jean-Baptiste, à l'époque, c'est normal, comme il avait un autre courant, mais ce n'était pas un programme que ce qui a eu la c'est courant, c'est le baptiste, non, c'est pas ça. Pourquoi Les hommes récupèrent toujours. C'est pourquoi Yeshua n'a pas voulu laisser des choses comme ça. Il a dit qu'il faut que je m'en aille afin que le Saint-Esprit puisse, n'est-ce pas, me remplacer. Pourquoi Puisque lui va vous... <rire> va vous enseigner c'est lui qui va vous vous, vous mener qui c'est lui qui va vous guider au fait ce qui moutou à ça guidé par le Saint-Esprit mais à ça guidé par une certaine idéologie à moutou moutou n'a quoi une secte je vous donne l'exemple par exemple d'un habit l'église des dieux tout puissants pourquoi je dis que c'est une secte voyez d'abord leur idéologie voilà écoutez l'idéologie de cette secte Église du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, lorsque eux disent dans, dans leur message « Dieu Tout-Puissant », ils font allusion, pas au Dieu Créateur ou Yeshua, ils font allusion à quoi Cherchez le, le, le nom, vous allez trouver ça sur Internet. Église du Dieu Tout-Puissant. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent donc, leur enseignement... Fondamental est que Jésus-Christ Jésus -Christ est revenu sur terre à notre époque comme une incarnation du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, Bango, qu que il y a une femme, une jeune femme qui est venu, n'est-ce pas, quand on dit « notre époque », ça dit ce n'est pas l'époque ancienne, c'est notre époque, époque qui a l'élo. Ça dit, pour la bango, je pense, en 1991, comme je vois là, en Chine, ils disent que non, donc donc Jésus-Christ est déjà revenu sur terre, à notre époque, comme une incarnation du Dieu Tout-Puissant. Et puis, awa de nini, qui est rapide, Qui est rapide juste demander dans le dit pour la bango euh, donc oui fondation elle de 1989 bolibolimbi sanga c'est pas nonantain je pense que et qui est donc euh, et donc apogée la bango mais babanda qui vraiment en 1989 et puis pour la bango n'est-ce pas tant que bible est colombali cambouya il y a comme le clair hein, hein, part de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident. Bah, on va voir qu'on a orienté donc Chine, côté Nabango, n'est-ce pas, euh, na, par rapport à Matthieu 24-27. Et puis, on va voir qu'on a basé, je vous le dis, sect Nabango, sur Colobaque, Yesou, Asia, a déjà, Asana Kachamokili, sous forme, d'une euh, jeune femme, tout ça. Donc, ça dit, euh, on a dit que... À partir de locaux, déjà, puisqu'il y a une personne qui m'avait, n'est-ce pas, posé cette question par rapport à cette secte, je pense que de la chanel, ce n'est pas pour faire leur publicité, mais c'est pour vous dire qu'il y a des sectes comme ça, donc pour Yeshua, pour masquer, pour mettre un peu pour comprendre, mais il y a toujours àverti de comprendre. Première partie, dans le bac, qui c'est comme nasa que bien non secte ali donc toute, toute organisation ou bien structure ali basée dans mutu ouzali donc subit donc substance nangou bien sous baston nangouzali mutu donc leur chef religieux c'est un ça monsieur je pense comme on est mais c'est donc comme on mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Même si a dit n'est pas important, mais ils ont dit n'est pas structure Moko mais ils sont. Des sectes. Pourquoi Puisqu'ils ont une autre idéologie, qui est l'idéologie Oh, il y a Yeshua, c'est-à-dire doctrine saine, donc saine doctrine oh, Yeshua qui, par les apôtres. Et puis, tout on a mis sur c'est la même chose, de Jéhovah c'est la même chose. Ce sont des sectes reposées sur les enseignements des humains. Donc, bref, comment détecter. Alors, mais par contre, et l ébani, l -tout, tout ça, mais il y a aussi d'autres sectes, des secte moko sont ghetto, communauté par exemple. OK par exemple le Congo, pour détecter détecter secte et puis après chaque fois, à côté tirer, n'est-ce donc, so, il groupement un groupe, ou bien, le groupe Ou l'église par exemple, il y a la man cachée. Pourtant, il a déjà révélé. La man cachée. Et puis, on a un il y a Donc, la man cachée, Mukonango, Mandiango. Ce que Mandiango a, a ye avec un uh, message tel que Nzambe a Benguié, OK Azala la pasteur. Et puis après, Mandiango a eu l'objet comme église comme nango la manne cachée, ils e ont a ba ancien, ba, <laughs> ba, ba, ba diacre et tout ça, pour nous la uh, prudent, si kana sala ministère nanga a bengiango, mandiango ministries et wana gomona isasko na puissance na pouvoir min koleka n'est-ce pas la main cachée pourquoi puisque ça a besoin n'est-ce pas à sa na pouvoir wana et bah enseignement na ya kope sabato et kuzala parapau ya ndenge ya zo kanisa et puis tout le monde qui vient dans cette église soko soko soko tout nier o la kawapi omona monalobi la man cachée et pas y a pasteur mandiangou pasteur mandiangou 5 ans plus tard a komi apotre mandiangou puisque la man cachée 1, la man cachée 2 et bimi bimi, ça dit pour la bango ça dit pas ça que ça va extension va mi bengi, va komi, va apotre ça dit, soke o moni oye na katcha sale mokoboye, batye ba kiti kiti mokweza a nord hein? bat ba dore tout ça batye pasteur liboso mignan mois s'il n'a pas commis prudent et puis tout est à ma ça fait plus de 20 plus de dix ans je vais dire tout est à ma camboyo ming va changer stratégie pas commis qu'on vendre dans mon nom mais entre temps qu'on n'aura que c'est lui en fait donc moukolo église en fait et puis ce qui mouta ça il est comme tout est il est contre ma cambo à zokani comme pas commis moukou bengou nakati à l'église ou an à entre guillemets bien sûr parce que l'église c'est pas le bâtiment de c'est le corps Hein? Puisque c'est le corps, puisque avant l'église, ce sont des gens. Hein? Le corps de Christ, c'est le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Donc, au a moment... evet. que l'idéologie a Ainsi de suite. Et je ainsi de suite aux autres mondes. Bon, sur quoi Daniel est bossé à l'agani n'ira que. Voyez ça, ma personne, bas caractéristique n'est pas bas secteur. Par exemple, ils aient bélevé, ils aient bélevé. Par exemple, mon amoureux, moko boye na katcha église, na yé, à tecca ma futa, tecca mungwa, tecca mikate, à tecca je ne sais pas, bas pétrole, à tecca bilogo melsa bas tout, à tecca bas chapeau, à tecca ka bas calendrier. Tout mon se allait centrée, tournée vers. L'homme soi-disant de Dieu, c'est une secte. C'est une secte. Et souvent, bah, tout soit, soit Simba et Lokomoteki, Simoko ta Kote na juive, Kote makamoko tu il Parenthèse, na fongu, la, rapide na Il euh, y avait un monsieur, asaki de Konabiso ya Bandundu, euh, soi-disant ancien et, et, et il arriva un moment que son père était malade alors il papa Nazaki chef coutumier bon hier Nazaki est azaki ancien mais maintenant vous préparez comme un pasteur hier d'animé chez Wana alors il s'agit que ke, accueillir n'est pas un bon canabango comment dirais-je pour n'accomplir qu'assister e, papa na il s'agit que papa na yakufi automatiquement il y a comme chef coutumier cest ça dit tu vois que une personne qui se dit ancien comme un pasteur aspirant a commis Andimina comme un chef coutumier. Et puis à va Zakulobapé que non, tout bandunduki qui se respecte, il faut comme Anakatiya Mayumbu. C'est Anakatiya village bango. Pourquoi Puisque c'est là où ils prennent, n'est-ce pas, de pouvoir. Et des gens comme ça, tu verras même dans leur maison, dans leur foyer, ils vont, n'est-ce pas, il a tendance à, à diriger sa maison comme un chef coutumier. Et c'est déplorable. Nakangi, parenthèse vite. Ça dit, une secte, c'est quelque chose qui vient de pensée humaine pensée humaine et ça dit que Moutou a commis n'est-ce pas que ko dicter batuma kambunayé et beaucoup va la tendance à qu'on va livre pour à faire asseoir n'est-ce pas doctrine nayé et pourtant l'apôtre Paul dit même ceux qui bisotoba ange va outil qu'on va témoigner évangile livre évangile l'évangile, oh, soit quitter l'évangile, l'évangile, à la mise à la thème mais des gens ne comprennent pas ça ils le prennent de message Comment est-ce qu'une personne peut faire boire des gens du pétrole en disant qu'il guérit dans la maladie même, même même on n'a pas dit que c'est l'huile qui qui n'est-ce pas qui, qui, qui, qui guérissait. Il y en a tout ça, n'est pas ça. Par rapport à livre, Jacques, Balobaki, qui est nom, la prière de foi qui va sauver donc, le malade. Et, et en l'occurrence, oui, les amis qui le c'est comme si Moutazdu a donc une a eu une aspirine à mêler. Mais, c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas ça qui, c'est pas le médicament qui sauve. Bref, Babylone, Guinée, Zalie, Commo, Namíngi, bon, tout l'exemple tout le monde, on a qu'à réseaux sociaux, bah, misusu, dernièrement, la money hour, bah, quelque chose, bah, le baptême d'eau, les gens, les choses qui, qui ne comprennent pas, donc, mis ça tout bas, tout ça. Si c'était des choses de Dieu, ça l'est pas passé comme ça. Pourquoi puisque besoin comprendre le message Zambé, Le baptême d'eau ne sauve pas, mes bien-aimés. Ça ne sauve pas. Le, donc, Jean-Baptiste dit que euh, c'est lui qui viendra après moi, va vous baptiser de l'esprit et de feu. C'est-à-dire, après baptême, il y a Jean-Baptiste. Il y a un baptiste. Parce que Ming, Makasika, Kanako baptisait, même œuvre à Saint-Esprit présenté. Mais pourtant, Jean-Baptiste, bien que non, après Binon, c'est lui qui va vous baptiser donc de l'esprit de feu. Et d'autres me diront, mais il y a mon Kaloba qui allait baptiser. Oui, le baptême dont nous parlons ici, ce n'est pas le baptême physique, c'est le baptême de la parole, car l'eau, c'est la parole. Lors c'est la parole de Dieu. Yeshua, azali Maïna, Bob Moy, Maïna, Bob moui. C'est-à-dire, que Melamai, c'est lui qui boira ce eau, n'aura plus soif. Comprenez ces choses mes bien aimés Tout, tout mais qu'avec l'action, ce qu'on va danger, oh et ça l'a accueilli. Ce sont des au monde, on a tendance à qu'on caboule à ils ont il y a qu' il y a séparer tout le monde a un certain moment église il oh, y a secte tobengi, combat spirituel il y a couple ou à couper tout ça tant que bah bah y'a qu'à fait, nakatcha nakatcha congo l'époque moi je me rappelle tout y a passé dans jardin zoologie tout ça donc na gombe c'est ça bah y'a message tabola et moi je connais même une sœur qui est là, tu te places place à dans nakata famille, pour la famille. Ça dit benko kabola bato, bena terme tel que donc il y a servitude, bena makambu tel que esprit, il y a il y a des gens qui ont quitté leurs femmes comme ça en cascade, puisqu'ils n'ont pas compris le message ou bien le message était mal donc mal conçu et mal présenté, au monde. Et bah tout va, c'est bon, puisque je ne bah maladie, puisqu'il fallait qu'on passe bah jeune prière, il y a 20 jours, il y a 21 jours. Les gens pensent que il faut que nous nous engagions pour que nous nous engagions dans tout ça. Bref, bah secte que ça a été bon, et quand vous et quand vous avez comme tout le monde a battu, je vois ce qui est moutou, Azali, n'est-ce pas, na pomme maquilla, que transfusé, et tout ça. Et tout cela, et ça a été battu, bah on a eu message, ma bête. Et c'est le danger, Danger Liboso, ça vous sépare de votre cercle social, ça vous sépare même de vos familles biologiques, ça vous sépare de vos amis, ça vous sépare, n'est-ce pas, de vos connaissances bref ça vous met à part tout le monde on a même a tout église qui est dernier jour à veulent pas n'est-ce pas que les membres bango ne joie et ils comme sous il y a saints, Ireland, il y a beaucoup de gens qui étaient dans des sectes pareilles mais en suivant des messages comme ça ils ont changé leur façon de voir les choses Nabi, c'est-à-dire que c'est un danger, n'est-ce pas Il y a un secte. depuis le monde, on n'a pas encore euh, vraiment... Il y a un verset biblique à mon côté. Il y a quelques minutes dans le verset biblique. Et puis après, comment est-ce que tu chuter Pour faire une réponse à comment faire pour qu'on faire secte. Tout en la il y a d'abord Colossiens, chapitre 2, verset 8. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Je vais lire ça. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Yeshua, sur Christ. »« Prenez garde » Ça dit, si vous avez un secte, vous a n'aillez, moutons en tendance à l'ingé à contrôler même la famille le foyer n'aillez, au moins n'aillez, moi si vous qui font un mobile n'aillez pas pasteur et puis vice versa. Ça dit le pasteur a comme le coach il a famille n'abîme, a comme le coach même il a vie intime Et c'est pourquoi vous, vous vous verrez même ce ce ce, ce, ce, hein, ce pasteur qui qui sont euh, gourmands tout ça qu'est-ce qu'ils font il Ils vont vous dépouiller jusqu'à ce qu'à vous dépouiller même qu'on soit même moisi n'aillez. Pourquoi puisque balingini ba que bah, philosophie et eh, une bah, tromperie. Ah, quoi, non, donc, oh, il faut respecter ba salanzambe monde. faut sacrificateur binote. Binote. et ils vont s'appuyer nest pas sur la tradition des hommes et compliqué pasteur faut pas bah, benger papa ce qui n'est pas normal Papa et angope père yamo bien sûr père spirituel et et le papa n'est-ce pas le pasteur qui dit même que non mes enfants spirituels et ils vont donner l'exemple de Timothée tout ça bâtier Bazu makambou hors contexte pour angope père c'est prétexte na bangou alors c'est pour dire que là ils d'abord il faut que yomo cause que nakatia bloop on a faute à la niang su naza koloba imaginez-vous par exemple Bazu l'icamou nakatia assemblée wana babi qui baisse la cotisation et le pasteur a sali réunion à Batunae, et puis l'autre a bimi, a zui, parole, non non, tu as eu une réunion, et le mari a à 300, le célibataire a à 100. C'est-à-dire, il vous donne de, de montants sans pour autant vous demander votre avis ou vos moyens pour gagner la vie. Et tu verras même que, si vous avez eu l'église, le pasteur a eu dîme, tout ça. Il va vous dire que celui qui ne donne pas la dîme, il est maudit. Et pourtant, la mal malédiction ou la bénédiction, c'est seul Dieu qui peut faire ça, qui peut donner ça, ou qui peut, n'est-ce pas, châtier. Ok, on a dit que Hawa Colossiens, l'Obin prenez garde, puisque ça vaut ta vie éternelle. Si tu te trouves dans, dans, dans un milieu, dans des milieux pareils, il faut, il faut comprendre qu'ici, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ou bien, lorsque le pasteur arrive, tout le monde doit se lever. Lorsque le pasteur veut passer devant, tout le monde doit se lever. Non. Il y a des loco il y a des embêtés. Il y a des lois, il y a, bah, sont des rudiments, n'est-ce pas, du monde et non de Yeshua. Et dans le même concept, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, Ephésiens 4, 14. Et afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Et emporter. Il faut attendre à partir il y a pour comprendre le concept, le contexte rapidement. Éphésiens. Donc Emmanuel aussi il s'en abuseau puisque je pas même voulu que ça il y a donc que moulay Donc ça rapidement. Éphésiens. Donc je pense que tout ça la deuxième partie à bientôt là. Bientôt là n'attendra Éphésiens 4 et après tout tout ce qui s'en abuseau. Éphésiens 4 donc euh, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme, fait à la mesure de la statue parfaite de Yeshua. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Yeshua, Christ. Il faut que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire prochainement comment sortir alors de ces sectes. Soyez bénis. Shalom. Si ce n'est qu'en toi, elle est Elle le Dieu vivant. Yeshua, le Dieu qui sauve.